Okay. This is Fox 1 possible 1030 B in Uttara District 114th Street. Be advised, suspects are armed and dangerous. Fox corps, c'est genre il tient encore mieux direct le Brian underground tunnel. Multiple reports of civilian casualties reported inside the building. Possible entry points from rooftop. Chopper is on standby. Yo les jeunes c'est Ipex, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zero Hour Sur une map que je ne vous ai pas encore montrée, Bank Hest, en coop Et pour cette vidéo je suis en compagnie de Altisteen Un autre youtuber que vous connaissez sûrement Il vient de découvrir le jeu et m'a proposé de l'accompagner dans cette découverte Et entre nous c'était bien sympa Même si l'issue de l'opération n'était pas celle qu'on attendait Je vous en dis pas plus, bon visionnage Donc c'est quoi la banque centrale de Daca Euh subi une attaque c'est ça Ouais T'es meilleur en anglais que moi toi une milice terroriste qui utilise euh, après un raid de, à l'ambassade. Et ok. 40 suspects à peu près dans oh, le meuble. <rire> et on envoie deux gars. Ils, <rire> ouais, ils ont des otages. Euh, et voilà, on est deux quoi. Il okay. y a des otages mais c'est pas stipulé dans nos objectifs. On fait comme s'il n'y en avait pas en fait, c'est ça <rire> euh, Ils disent si withdraw from firing at a hostage. Si, s'il y a un truc de... Mais ils disent pas combien il y en a quoi. D'accord. Non parce que nos, dans nos objectifs c'est de, de... Ah voilà, oui c'est juste neutraliser euh, le leader. leader ouais, et vrai. tous les bah autres ouais. quoi. Après euh, bon, bon on verra. Ouais, vrai. <rire> on verra on verra. Ça risque d'être chaud. Et on voit que deux gars quand même c'est pas mal. 40 euh, ouais. <rire> euh, Alors. C'est de s'équiper rapidement parce qu'ils nous laisse pas beaucoup de temps quand même pour s'équiper. J'avoue hein. ouais. Ok. Euh, du coup, bah, je sais pas, la, la location, ATM bof euh, pardon. Underground tunnel, euh, rooftop. Euh, ouais, le Lillyco, il peut nous déposer au-dessus, sinon, je sais pas. Ouais, on peut le tester par le dessus, non Vas-y, viens faire... Vas-y, rooftop. rooftop hein. Ok. Ah, on peut couper le courant, ça doit être... Euh, ouais, en dessous, il y a l'air d'avoir un souterrain là. Ouais. Euh, ouais, y a un... ouais, ça a l'air grand. Hein, ah, C'est immense, il y a le parking, ouais, en fait, tu peux bon, couper incroyable. le courant dans le parking, ouais, quoi. Ouais. Ouais, je... je sais pas si on va s'en sortir, hein Alors, On va voir, hein <rire> Mais il y a des escaliers partout, Ouais ça a l'air gros, gros, gros D'accord. Merci, Chopper ouais, euh, C'est stylé, bon. euh, les décors autour et tout, là, c'est cool, on s'y croirait un peu. Il oh, y'a des mecs déjà ici, hein Où ça euh, Là, j'en ai devant moi, je sais... il est à 20 mètres, je sais pas si je crie ou pas. Ah, il s'est rendu Sérieux Police, ouais ils sont dociles <rire> Il s'est rendu... Oh il me tire dessus maintenant What Ah il, il t'a ah, feinté il, il Ah ouais Il a fait genre épouser l'arme c'est ça Ah il a fait genre les mains en l'air et puis après il m'a tiré dessus J'en ai eu deux Ah ouais putain il y a... Là les ouvertures en plus Ah ouais ouais ouais, ouais c'est ouvert de partout On va essayer de nettoyer vraiment étage par étage parce que... Il y a des trucs qui clignotent en vert. Je sais pas ce que c'est... C'est pas une bombe <rire> je, je sais pas, hein. <rire> Ils ont pas précisé qu'il y avait de bombes. Je sais pas, mais ça clignote en vert là en dessous de toi. Ah, il y a un mec qui est passé voir en dessous de toi, mais bon. Alors là, faut que je fasse gaffe parce que j'ai des grilles. Et il y a une ouverture ici, on peut descendre par là. Vas-y, je vais venir avec toi alors. Alors par contre, euh, attends, on va faire le tour parce que du coup, faut qu'on voit ce qui nous attend quand on va tomber là. Parce que... <rire> Sinon, euh... c'est stylé d'être sur le toit là, franchement. Bah écoute, euh... tu crois qu'on peut descendre en sautant là Je même pense, pas ouais, mal. Je, ouais, je pense. Voilà je là c'est là où j'ai tué les mecs, vas-y on teste ici, on y va en même temps. Oh là, c'est bon. Du coup de l'autre côté il y en avait non T'en avais un en dessous de euh, C'était beaucoup plus bas, hein. c'était... Euh... Ah d'accord. Ouais. C'est quoi, c'est l'escalier à droite là ouais, ouais, ici ça a l'air clair cet étage, on va prendre l'escalier je pense. Hein. C'est ici que t'as neutralisé les deux gars Ouais, ouais, ouais. Ok. Oh, vas-y, un go escalier. On check toutes les portes et tout ou pas Non, on peut pas pouvoir... ouais, ouais, je suis pas sûr qu'on puisse les ouvrir. Bon, faut qu'on gueule un max pour éviter d'avoir des pénalités, mais. Ouais. On va faire cet étage du coup. Hein. Ouais, vas-y. Je lance à gauche. Oh, y'a des morts déjà là, au fond. Fais gars, y'a un mec à ta gauche. Là. Ouais. Il met pas les mains en l'air. Hein. Ah, tire lui dessus, hein. te pose pas ouais, la question. J'attendais ouais. qu'il mette les mains en l'air, mais il, il a pas vu. vu. Hein. J'en ai eu un autre au fond. Ok, nice. Ça s'ouvre cette porte ou pas Ouais, y nice. en a plus à gauche, moi où je suis, c'est bon, c'est Les gars, enfin, si jamais il y a des câbles de. Ouais, ouais je, je regarde des câbles. Tomber. Ok, nice. Bon, ça a l'air d'être super grand. Ouais, ouais. Je ah, suis... Faut qu'on pense à ramasser les armes euh, aussi. Ah, ouais, bon, ok, c'est vrai, j'avais pas On pensé, va peut-être. Je, euh, je, je sais pas. Soit on, on nettoie l'étage et après on ramasse. Oui, là, ici, là, il y a des corps euh, morts, en fait, de, de gens d'avant. quoi. J'ai pas trop compris, mais. Ah, ils ont tué. Euh, ils ont tué des, des gens. Otages. Ah, oui. Les employés de la banque. Ah, il y a un ça. truc, faut que je te montre, attends. Je sais pas ce que ça fait vraiment, mais euh... en gros si tu veux, si on la joue vraiment euh... genre RP, tiens viens reste ouais. là, mets toi juste devant moi, en fait genre je ouais. te suis, tourne -moi, le, tourne moi le dos, je ouais. suis, et en fait je peux faire ça, et ça t'a fait un truc sur ton écran non Attention y a un mec au fond. En gros je te tape sur l'épaule, c'est genre vas-y tu peux avancer. Ah pour dire vas-y tu peux y aller Ah ouais. d'accord ok. Police il se rend mais non Oh putain, l'enfoiré, je crois qu'il se rendait, mon m'en une. Ah, c'est bon, je l'ai eu à la fin, mais... Je ramasse les armes. Euh, la tape à l'épaule, ouais, ça fait un tout petit bruit, je crois. Ouais. Oh, c'est une petite feature, hein, pour, pour l'instant. Je t'avoue qu'on ne l'a jamais vraiment utilisé, hein, mais... Alors, est-ce que c'est clear par là-bas C'est ça, le truc vert, là, c'est l'alarme qui est... Euh... Qui est là là tu vois, il y a une espèce d'alarme verte je sais pas Ah c'est ce un... Une caméra D'accord Après ça doit servir peut-être au PVP Parce que bon là... Euh... PVE... On peut ouvrir cette porte non Oui ok Fais gaffe hein, ils ont un visuel en bas Wow c'était en dessous En bas ouais y a du monde en bas là Faut que je le me mette au coup partout ce sera mieux ah, on a une pénalité. Oh merde, j'ai tu tué un otage, non euh, Ou alors il y a un mec je qui se prendait ou un truc comme ça, quoi. Oh merde. Oh, mais c'est bon, il y a encore une pénalité. Mais en même temps, le gars il est là, il bute tout le monde et on doit le laisser en vie, quoi. Fais gaffe sur le pont. Il y a un mec là, mais je, je crie, il fait rien. Je ah, le tue, il, non Il a une arme lui aussi. Ah, c'est un. Ah bah, encore une pénalité. Encore <rire> Non. Si, si, si, Oh merde. Pas grave. Et ah ouais. du coup, quand tu cries et que le mec fait rien, du coup, faut faire quoi en bah fait, Après, euh... est-ce qu'ils nous... Est qu nous entendent quand on est à l'étage et tout ça J'en sais rien. Ah, peut-être oui. est... Ouais, peut-être qu'ils n'entendaient pas. Mais le truc c'est qu'il peut quand même nous tirer dessus, donc. Euh... Oui, voilà, c'est bah. ça. C'est pour ça qu'il regardait un peu. J'étais pas bien. Ouais. Ah, ça résonne un peu là. <rire> c'est stylé. Il hein. ouais, y, y a un mec. On va ramasser euh... les armes quand même ici. Il ouais, y a un mec qui doit être sur ma gauche. Police, get down Je sais même plus comment je fais pour allumer euh... la lampe, moi. Ok. Moi c'est T. Ok, j'ai ramassé les armes ici. Ok. Je te suis. Il euh, y a plein de... Alors c'est quoi C'est des toilettes, ça Ah ouais, c'est des toilettes. On va aller checker. Oh, hein. C'est super grand. Je vais checker aussi de mon côté. Non Fais gaffe hein, s'il n'y a pas des, des câbles. Il y a de... un mec, hein, moi. Ok. Fais gaffe s'il n'y a pas des câbles de. de grenades d'explos, quoi. Oui. Eux, t'as oui. ramassé leur corps, c'est ça Hein Eux là-bas, là Ouais, j'ai ramassé, ramassé les armes, ouais. Ok. Leur corps, n'importe quoi, moi, les armes. Il <rire> <rire> <rire> <rire> y a des chiottes. J'ai tué un mec au bout, là. Il y avait un mec dans les chiottes, hein, fais gaffe. hein. Il est en train de faire pipi Il y en a un autre dans les chiottes. Oh, ah ouais! On, on dira oh, qu'on a, qu a crié. <rire> Ouf. Il est mort, c'est bon Ouais, ouais, il me regardait en fait, j'ai tiré direct. Police on a eu une pénalité ou pas là? Non, non, non. Non, non parce okay. qu'il t'a engagé donc. Euh... Il t'a énervé lui. Ils sont okay. bien armés, hein, les mecs. Hein. Ouais, ouais. Attends, tout à l'heure je dis j'arrivais pas à l'ouvrir, mais je regardais pas la poignée. Bah oui, c'est ça. Hop, voilà. voilà. Je sais pas ce qu'il y a là-bas au fond. Vas-y, on va voir. Hein. Les gars, c'est ouvert. Une hein. baie vitrée ouais. là et les escaliers. Euh, du coup, peut-être qu'on est plus de l'autre côté. Je sais pas s'il y a du monde sur la terrasse là. Ah, bon, y a on pas, le check hein. quand même, non Ouais. C'est clear, Et là, on peut descendre. Ok. Bon, bon bah c'est bon on peut faire l'étage en dessous du coup hein. Euh je sais pas au fond en. On... Ah, attends j'ai une côté, caméra là Côté est je sais pas si euh... On a tout fait Ouais on peut Et y on aller On avait fait ouais De toute il y a les escaliers aussi C'est hein, mais... bon. ok, Personne ouais. mais okay. Eh bien, descendons. Allons-y. On passe par où par la terrasse Ouais, vas-y, on va voir. Ça met nous. Il y, une, il y a une espèce de terrasse juste à côté aussi, à gauche. Oh, C'est ch... oh, ouvert de partout. attends Fais gaffe, tout en face, nord, il y aura deux mecs. Assez bah attends, loin. Sinon, on peut descendre peut-être par là, fais voir. Ça, ça ouais, va. voilà, parce que je crois qu'ils vont pas nous entendre. Donc, je sais pas s'il faut les tuer ou pas direct, tu vois. Ah ouais, on arrive sur Il y a deux mecs nord aussi. de l'autre côté, ouais. Oh là là, ça pue ça. Oui. Oh oui, il y a deux gars. <rire> ok. <rire> euh, euh, ils veulent pas... ils veulent pas, il, il pas... venir, là Vous connaissez la greu Je sais pas où les... C'est que c'est que la porte, elle est... Euh... Ou alors faut qu'on les... Ils sont on direct les... dans la salle, les mecs Ah oh, ou... ouais, ils sont les deux dans la salle. Bon, ils me tournaient le dos, ah, mais là, quoi. du coup, je pense qu'ils nous regardent, maintenant. Est-ce qu'on ah, fait attends, un shoot est -ce dans les vitres, Est-ce qu'on peut faire péter les vides déjà pour non, voir s'ils peut... viennent, non Ça peut être pas vraiment... Le truc c'est que là ils nous voient les... Enfin ils voient nos jambes en premier, quoi, donc... Euh... Ah ouais, ça va bien, hein. On va pas être bien, on va pas être bien. Il n'y a pas moyen de descendre en rappel, euh, via le... Ici, là Non, c'est pas possible. Je vais y aller en courant, voir ce qui se passe vite fait. <rire> tu tentes. Ah oui, ils sont là, ils sont là. <rire> <rire> Mais pour l'instant, ils me regardaient pas vraiment. Hein. Ouais, bah écoute, vas-y, viens de descendre On y même va en temps même temps, c'est vrai 1, 2, 3. Voilà. J'ai pris une balle d'un autre encore. Il est où l'autre Ah je sais pas mais j'ai pris une balle je crois que c'était un troisième attention. Ok bien joué. Je crois que c'était sur la droite fais gaffe t'as personne sur la droite là Là non je regarde là j'ai personne. Y a un mec mort je sais pas d'où il sort. Ouais. J'ai ramassé l'arme. Ah oui mais... ils ont pas d'arme. Il a peut-être posé lui. Je crois qu'il se rendait mmh. mais je suis pas sûr. Enfin, je recharge. Ouais, je crois qu'il a pas d'armes le mien là au fond. Police Hands up. Bah, vu un... Je vois un mec se déplacer euh, nord-est là, il est à du dessous mais.. Euh... Là, y a, y a, y a oh de entendent... a plein de nous gars là Plein de gars là Police guns non. Down. Le truc, c'est que ouais, si je la retire dessus. Euh... Ouais, on va se rendre bon, des pénalités là. Ah, ouais. Il a pas d'arme, tu dis lui. Ah, si, si, elle est là. Ah, Peut-être que toi, tu la vois pas. Ah, je la voyais pas. Ok. Et lui. J'ai oh, ramassé, j'ai ramassé. Lui. Ok. Mais nord-est, là, sur la petite plateforme, il y a des mecs aussi, mais ils nous, voient, ils nous entendent pas d'ici. Ah, oh, ouais, mais là, c'est chaud. Ah, il est, il est en train de se rendre, lui. Ah. ok. Bon, du coup, il a fait semblant de se rendre. Ah, il nous entend d'ici quand même. bon En bas, il y en a, ouais. À l'étage. Il y en a à l'étage d'en dessous aussi, il y en a un qui a Oh, du coup il nous entend. Je crois qu'il voulait pas se rendre en dessous, il s'est barré dans la salle. Oh putain, il m'a fait peur lui. Il nous rushait Oh ouais, ouais, il venait vers nous. <rire> J'ai même pas vu. Oh, je me pose pas la question, faut tirer hein Eltis. T'en as un par là et t'en as un par là. Ouais Merci. je recharge. Là je vais ouvrir cette porte. Hop. Il y en a deux là où j'ai mis le ping, il y a deux mecs. Attends, on faudrait peut-être y aller parce que je me demande s'il n'y a pas un otage. Euh, est-ce qu'on descend Ou est-ce qu'on clean cet étage encore Je vois un mec en bas là. Parce qu'en dessous il y en a, c'est sûr, mais en haut là, je sais pas si c'est clean ou pas du coup. La façon de danger, les côtés gauche. Ouais. Vas-y. Vas-y, je te suis hein. Let's go. La droite c'est bon, les armes on verra après J'en ai ramassé une en passage J'ai entendu gueuler sur ma droite là mais euh, c'est les ascenseurs donc euh, je comprends pas Ça ça s'ouvre ou pas Ouais ça s'ouvre, il faudrait écrire hein, ici Ah y a des toilettes là Vas-y je vais check Ouais moi je vais écrire Très un. 1 Ramasser l'arme Bon, je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. Possible qu'il y ait des mecs dans les chiottes Dans les ouais, toilettes Ouais, il y en avait un dans ouais. les chiottes moi tout à l'heure. Fais gaffe, je suis dans les toilettes d'à côté. Hein. Oh, le ah est ouais, je... pété. J'arrive sur un bureau. Moi je suis à l'entrée des toilettes. D'accord, je suis dedans. Police Ok, là c'est bon, je suis... ah ouais, tu vas me voir. Ah oui, c'est ouais. vrai qu'il y avait les petits, les petits les icônes, petits ouais, c'est vrai. Du coup, j'avance. Tu peux les enlever, ça Le problème, c'est que ça t'enlève euh, aussi, tu sais, toutes les informations de, de, de ta vie, de ton arme. Ouais, ouais, c'est un peu chiant du coup, ouais, quand tu connais pas bien le, le jeu, c'est un peu chiant. Il y a personne dans la cour, je continue à avancer. Derrière toi, là. Personne ici dans la salle de conférence. Personne cuisine. Des morts au fond, mais je crois pas que ce soit nous qui les ait tués. Ah, c'est clair hein, je pense. Ok. Je rentre tout est, est clair, ouais. Police, Là, c'est ok. Ouais, du coup il nous reste, bah faut aller en dessous. Hein. Ouais. Mais ça c'est aussi, on les a traités tout à l'heure eux. Ouais. Du coup faut ramasser leurs armes. Hop, ouais, ça c'est les... fait. Et je crois qu'ici on pourra descendre. Ouais, on n'a pas ramassé les armes. Eux si j'ai tout pris, hein, je crois. T'as tout pris là-bas là, -bas, là Ouais, je crois que j'ai tout pris au fur et à mesure, ouais. Ok. Je te fais confiance. <rire> <rire> euh, je crois qu'on peut descendre là. Ouais, oui. je pense. Je suis. Oh, Je pense qu'on est pas loin d'avoir tiré le bâtiment, il n'y a plus que cet étage je crois. Euh, attends, je regarde l'état de mes chargeurs. Ok. Il y a le parking aussi. Hein. Suspect ce live 18, il en reste. Police, oh désolé l'ami, euh, mais attends, hein, c'est pas grave, as pris... <rire> tu t'es raflé le bras. Attends, je, je check, hein, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ok. Tu menottes les menottes. Ouais, vas-y. Ouais. Ok, je l'ai menotté. Je l'interroge. Fais ah, gaffe, il y a un, un cap sur la droite, gauche, ce mais ce je passe. pense qu'il y a du monde dedans. Enfin, je vais jeter une flash là-dedans. Là. Vas-y. Ok, bon, ça ne à rien. J'étais à droite, moi. Ok. Il y, y a des voix devant. Y ah a ouais, du monde. ça parle beaucoup là. Euh, tu veux qu'on passe par où comme tu veux, euh, vas-y, continue à gauche, moi je regarde à droite. Ok. Oh, c'est quoi ça Police Détecteur de... Ah, c'est mé... ah, un de... de... détecteur, ouais, ouais d'accord, c'est ça. Putain Ah, <rire> <explosion> <tousse> oh, il m'a mis trop oh, dans le mal m'a tiré dessus, là Moi aussi Qui m'a tiré dessus, je sais même pas qui c'est Oh là là What the fuck J'ai pété une gana. caméra, j'ai 10 HP, c'est très très chaud. Ah moi je suis pareil, enfin j'ai 25, mais euh, ouais, dans le mal. Oh putain! Recharge. Tu l'as eu? Ouais. Oh, il m'a eu! Oh non! Il y en avait un tout au fond, très très loin, qui m'a eu. Altis! Ouais, <rire> il m'a eu euh, à la fin là. <rire> oh, J'avais 10 Police HP à mon avis, mais. Ah, bah façon après, euh, t'as plus beaucoup de vie. Hein. Ah, c'était chaud. Ah, ça a été pas mal là. Ah, on était bien. hein Attention, il y a une grenade. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Tu peux aller au bout là, hein, je pense. Euh. Oh Ah, il y a le coffre Ah ouais <rire> Fais et... gaffe qu'il n'y a pas des mecs dedans. Hein. Police, bizarrement, il a personne. On va aller voir au fond. Hop, là aussi, il y a de l'explos. Ouais, des grenades. Bon, on peut repartir avec des thunes, hein. Tain, il y a même ouais, des œuvres d'art, quoi. <rire> <rire> oh, bonjour <putain>. monsieur. <rire> Attention, ça parle beaucoup, hein, dans les salles suivantes. Oh, hein. ah, oui, il est vénère, lui. Police, get down. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais... Ah, ils sont dans les salles plus loin, ouais. Tu ah. fais semblant ou tu fais pas semblant Putain, ils faisaient semblant, l'empire. Oulala, ils se détruirent, là. Heureusement qu'il y avait le... le mur. Hein. <rire> oui. Comment euh, ils sont comment, les chargeurs, là Oh, putain, ça pue. Il me reste une balle par-ci, par-là. Il y a une caméra, là, qui est au-dessus. Bah, il y avait deux corps, non Il est tombé l'autre Je sais pas. T'as buté du monde de ton côté, toi Pas vraiment. Et lui, il doit avoir une arme, non A moins que t'aies ramassé, peut-être Non, lui, j'avais ramassé, je pense. Ok. Bon, bah, on va descendre. voilà ah, là, de... c'est clair, hein, faut que tu descendes. Ouais. On va descendre de parking. Ah oui, il est tombé. Oh putain. Bon, oh, là, il écoute pas, hein. En vrai. Ouais, clairement. Euh... Ouais, là, il est clairement, il écoute pas, quoi. Il y a un moment, euh, faut Il y a un moment, le c'est à 2 mètres. Euh, ouais. Oh, bien joué. La porte elle est ouverte à droite là Yes. Oh, elle est pas partie assez loin. Bon, ça a rien fait clairement. Oh non! Oh! oh il m'a il découpé direct! Oh, c'était un pompe qui t'a. Ah, je sais, moins 7 on a! <rire> on a moins 7? Ouais, parce qu'en fait on a pas mal de pénalités, regarde, il y a moins 35. Oh là là, c'est hallucinant. Ouais, c'est surtout à un moment en fait on a enchaîné les pénalités. Euh, il restait su 6 suspects. Oh putain, c'était ah, la ouais, fin quoi. Ouais. On aurait pu le faire, ouais. Bon, en tout, tout cas, c'était ouais, bien 6 cool. Suspects. Bien, bien cool. Ouais, elle est marrante cette map. Hein, ouais, pas mal. À deux, c'est chaud, mais c'est faisable.